Vous êtes auteur, réalisateur et fondateur de la Jesus box euh, très inspiré hein, par cette question de l'annonciation. Bah oui, parce que franchement Marie, ça fait combien de temps euh, qu'on n'a pas reçu une bonne nouvelle quoi, Mais vraiment une vraie bonne nouvelle. Hein. Surtout en ce moment, -là, dès qu'il y a une nouvelle, c'est soit un couvre-feu, soit un reconfinement, soit carrément un nouveau single des Frangines. Alors ça va quoi, merci. Vous justement. êtes dur Oui, c'est vrai. Pardon, c'est gratos, excusez-moi. <rire> Alors, euh, cette fête de l'Annonciation, elle m'a rappelé que l'Annonciation, c'est avant tout euh, une très bonne nouvelle. Euh, J'en discutais euh, pas plus tard qu'hier avec un ami athée. Alors lui, par contre, ouais, ce qui l'a chagriné c'est qu'il n'était pas convaincu par cette histoire d'ange. Mmh. Moi, je lui ai expliqué que l'ange, bon, c'était surtout un moyen. Quoi, hein. À l'époque, il n'y avait pas Internet ni la radio. Bah, le bon Dieu, il faisait un peu avec ce qu'il avait sous la main. quoi. Il suffit de regarder l'origine du mot ange et on comprend ça tout de suite. Hein. C'est-à-dire oui, parce que j'ai fait un petit peu de grec, option Wikipédia, hein, <rire> et ange, ça veut vous dire aussi. messager. Voilà. Okay. Ah, oui, je me la pète un peu. Euh, C'est un peu le facteur du bon Dieu, ou son Gmail, euh, si vous préférez. D'ailleurs, j'ai relu le texte de l'annonciation. Euh, franchement, je me suis dit que si l'annonciation s'était passée cette année, euh, bon, déjà l'ange Gabriel, avec toutes les restrictions, il n'aurait pas pu se déplacer. Mm -hmm. Du coup, il aurait certainement envoyé un mail. Et franchement, un mail qui a pour objet euh, « Je te salue comblé de grâce », Peut être sûr que si jamais il l'a pas mis lui même dans spams, c'est moi qui m'en occupe. Mais bon, imaginons je le lis, hein, je l'ouvre. Qu'est ce que je vois euh, Les premières lignes sois sans crainte, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très Haut. Patati patata. Et son règne n'aura pas de fin. Et franchement, mmh. euh, c'est un peu bizarre comme message. Hein, ça ressemble vaguement, euh, vous savez, à ces messages du genre euh, « Bravo, Bill Gates, souhaite vous léguer sa fortune, donnez-nous vite votre rib ah, !» Vous l'avez reçu aussi Exactement. <rire> euh, moi, j'ai répondu d'ailleurs, hein, une fois, juste pour voir. Et euh, je vous avoue que c'est pas le message le plus charitable euh, que j'ai euh, répondu. Quoi. Remarquez, Marie aussi, elle répond. Hein. Mais elle, euh, c'est pas comme moi. Quoi. Euh, elle répond pas pour être méchante. Au contraire, elle est d'accord, elle veut juste savoir comment ça va se passer. Après, qu'elle ait pas se plainte que son compte s'est fait pirater. Quoi, hein. Bon, la suite, on la connaît. Neuf mois plus tard, c'est Noël. Alors, je ne suis pas en train de dire que Marie est naïve et qu'elle répondrait à n'importe quel spam. Euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est que euh, je suis sûr que je serais passé à côté du message, en fait. Marie, elle, elle savait que ce n'était pas un spam. Mmh. Elle savait que ce message, même s'il si était formulé un peu bizarrement, bah, lui était bien directement adressé. Ça m'est déjà arrivé d'ouvrir un message qui était en réalité un spam parce qu'il était euh, arrivé dans la, dans, la, dans la boîte de réception. Et à l'inverse, de jeter un message important euh, qui était tombé dans les spams. Une des raisons, c'est que je traite de manière un peu automatique mes messages en faisant confiance à l'algorithme de Google pour trier mon courrier. Mais la raison principale, c'est que je crois que je n'ai pas la même attitude euh, que Marie. Je ne suis pas ouvert comme elle à l'éventualité d'une bonne nouvelle, d'une grande nouvelle dans ma vie. Je guette souvent mon courrier. Euh, vous savez, comme il y a une news à la radio euh, en me disant qu'il va sûrement y avoir une catastrophe euh, qui va arriver. Ça rassure, hein. euh, oui, Alors que l'attitude de Marie vis-à-vis -vis de l'ange... Eh ben, c'est pas du tout ça. Et moi, ça m'aide à me faire à l'idée que euh, ben, le bon Dieu, il a un message euh, et une bonne nouvelle à me, à me formuler. Et que même si euh, ce message est écrit de façon un petit peu bizarre, eh ben, c'est bien à moi personnellement qu'il s'adresse. Et que ce message, ben, ce sera une excellente nouvelle à laquelle il me suffira de répondre oui. Merci Amaru. C'est vrai que ça paraît simple quand on le dit comme ça.